La loutre d'Europe est une espèce qui était très menacée dans les années 70, qui a réussi à regagner beaucoup de terrain depuis, grâce à l'arrêt de la chasse. Elle a été beaucoup chassée pour la fourrure, et du coup elle a regagné la plupart des cours d'eau des Deux-Sèvres notamment. Il y a des pêcheurs qui l'observent, mais c'est plutôt au crépuscule, lors du début de sa période de chasse. Mais c'est une espèce qui est essentiellement nocturne, et on devine sa présence en recherchant des indices de présence. Et le principal, ce sont ses crottes, des épreintes qu'elle utilise pour marquer son territoire. Là, on voit une, une épreinte avec euh, de l'écrevisse de Louisiane, qui ah. est rouge, vous voyez. Et puis là, on voit l'épreinte avec du poisson, des restes de poisson, des écailles, des arêtes, des restes de vertèbres. Le retour de la loutre à Niort est important. Euh, parce que cela signifie que euh, tout le travail qui a été fait euh, autour de la biodiversité euh, pendant de nombreuses années euh, bah, finit par payer. Et euh, on souhaite euh, intensifier, augmenter euh, cette, cette protection par euh, le label euh, Nior, ville-refuge, refuge pour la Loutre. La présence de la Loutre à Niort c'est vraiment euh, quelque chose de, de très intéressant et important puisque ça veut dire que l'espèce peut circuler au sein de la ville. On va tout faire pour l'aider à ce que ça marche mieux. On travaille avec la ville d'Onior de depuis déjà une grosse dizaine d'années de façon très importante pour le plan d'action biodiversité de la ville. Sur la Loutre, on a été missionné avec le parc du Marais Poitevin pour identifier les secteurs qui seraient les plus favorables au repos de l'espèce. La Loutre fait l'objet d'un plan national d'action pour sa conservation. Une des mesures phares actuellement, c'est le fait de créer des refuges pour leur préservation, ce qu'on appelle les Havres de Paix pour la Loutre. Niort serait, à l'échelle du Marais -de Vin et des Deux-Sèvres, le site majeur pour que ce soit réellement efficace, mais aussi en termes d'ampleur d'opération. Ça va être une, une commune majeure. C'est possible que Niort soit la plus grande ville qui ait un réseau de refuges Loutre aussi important.